Salut l'artiste ici Costals, voici une démo de ma pratique quotidienne depuis le 22 avril 2019. Pour m'aider à être plus créatif, je définis à l'avance des règles qui sont comme des limites, comme tu peux le lire à l'écran en ce moment. Selon ces règles, je prépare mon projet avant de commencer à créer, avec le nombre de pistes nécessaires, le choix des instruments et des couleurs qui ne me dérangent pas. J'ai donc commencé cette session avec une boucle rythmique comme point de départ, et elle est placée en haut de l'écran en jaune. ensuite, piste par piste comme on voit à l'écran de haut en bas j'ajoute une basse une ligne de basse, c'est le premier truc que je fais après la boucle rythmique et en fait j'ai un petit clavier midi pour faire ça que je transporte partout avec moi une chose importante aussi c'est de choisir la gamme dans laquelle on va jouer, la réviser un peu pour l'assimiler avant de, de commencer la session créative. Comme ça, on sait quelles notes on peut jouer. Moi, je me suis facilité la tâche dans ce cas-là. J'ai choisi la gamme la, la plus facile et peut-être la plus utilisée c'est le La mineur, qui en fait consiste simplement en notes blanches. C'est que des notes blanches, donc il ne faut juste pas jouer de notes noires. Et en gros, je ne sais pas si c'est juste, mais ce que moi j'ai compris, c'est que si on fait du La mineur, on va soit commencer la mélodie sur du La, ou en tout cas le La aura une prédominance dans la mélodie. Euh, le Do majeur est aussi que en note blanche. C'est important de dire que je cherche pas à faire quelque chose de parfait pendant cet exercice qui s'appelle le splurge, ni quelque chose qui me plaît. Il faut juste que ça marche musicalement. Et quand je dis je sais pas de faire quelque chose qui me plaît, ça veut dire que dans le moment, je vais éviter de, de me baser sur mon jugement de, la, de ce que je suis en train de faire pour orienter mes choix. Et, et éviter, il faut absolument éditer, éviter d'éditer justement. Donc j'ai un petit peu galéré, j'ai pris. Je prends généralement pas autant de temps pour faire les, les lignes de basse maintenant. Enfin, c'est presque, c'est même pas une basse finalement ça, mais ça c'est pas trop dans les, les, les octaves basses, mais. Du coup c'est pas le meilleur exemple. Mais voilà, c'est sorti comme ça, bien, je pense que j'aimais bien comment ça sonnait. Et j'ai pas pensé, je crois que j'ai même pas essayé d'aller dans les octaves plus basses. Donc j'ai juste fait en sorte, si on remarque bien, la mélodie de la basse, c'est celle que j'ai posée au tout début. Sauf que j'ai mis un certain temps pour l'ajuster au niveau du timing des notes, pour que ça marche musicalement, et non pas que ça me plaise. Ensuite j'ajoute l'élément suivant, toujours de manière assez spontanée. Et si je peux le dire là maintenant, pour exprimer mon appréciation... J'aime beaucoup la boucle initiale en fait que j'ai même pas créé moi même du coup mais et le reste franchement jusqu'ici ça me plaît pas mais c'est pas grave là en revanche il y a un son qui me plaît et encore une fois c'est un commentaire que je fais maintenant euh, pas mal de temps après avoir créé ça fait presque un mois que j'ai fait ça et j'ai pas retravaillé dessus encore mais voilà ce son là que je viens d'ajouter dans la, la piste mid euh, mid high ce son me plaît la séquence me plaît ça va assez bien je trouve avec la basse qui du coup n'est pas une basse mais que peut-être si je reprends le projet je vais descendre en octave ou remplacer ça va bien avec la rythmique et là je sais pas qu'est ce que j'étais en train de faire ah j'essaie de trouver une dernière note ah voilà c'était juste pour avoir une variation sur la deuxième partie de, de cette mélodie qui commence pareil mais qui finit différemment juste régler le timing donc on a bien remarqué que j'ai pas cherché à faire plein de mélodies différentes j'ai posé un truc et j'ai du moment que c'était assez correct j'ai validé j'ai enregistré Allez, il reste le dernier élément à ajouter qui est censé être dans les fréquences hautes donc l'avantage de ma préparation c'est que à l'avance j'ai défini cinq éléments différents, donc à part la rythmique. Les quatre autres, c'est des plages de fréquences, sont censées être des plages de fréquences séparées. Basses, les fréquences moyennes plutôt basses, moyennes aiguës et aiguës, hautes. Là, en gros, j'ai tout ce qu'il faut pour... Je suis en train de corriger un truc. Je ne sais plus trop ce que j'ai fait. Ouais, j'ai dupliqué juste la première partie. Et arrive maintenant le moment où, en ayant mes cinq éléments posés, je vais faire un arrangement basique. Et en principe, je dois faire ça visuellement, sans écouter. Mais basé simplement sur ma mémoire. Et, et... Bon, là, j'ai accéléré la vidéo. L'arrangement que je fais, c'est que je vais... Faire, je vais placer enfin, progressivement les éléments je vais les faire rentrer dans l'ordre dans lesquels je les ai créés et ensuite je vais créer juste des, des sections des combinaisons différentes en me disant okay, qu'est ce que le futur yvan aura envie d'écouter comme euh, et en l'occurrence j'ai fini par écouter euh, le truc des fois je résiste pas mais j'essaie quand même de m'y tenir ce que tu écoutes maintenant c'est l'exportation de cet arrangement que j'ai réalisé en trois minutes après cette première exportation, je n'écouterai pas ce projet pendant au moins une semaine. Ce temps de repos me permet d'oublier ce que j'ai fait, prendre du recul pour gagner en objectivité, me détacher émotionnellement de mon travail. Quand j'écouterai le MP3 exporté, je déciderai si je veux continuer cette idée ou pas, rien n'est jeté. Il arrive que je finisse par fusionner deux splurges ou plus pour en faire un morceau. Dans tous les cas, je finis par revenir sur toutes mes précédentes idées pour en extraire quelques boucles intéressantes. Ces boucles, tu pourras en obtenir en partie dans un pack gratuit en t'inscrivant à ma liste email sur le lien qui s'affiche à l'écran. Tu peux également obtenir toute ma collection de boucles avec des ajouts quotidiens en t'abonnant sur le lien qui s'affiche à l'écran et dans la description de cette vidéo. A plus.